Alors nous, sommes, nous sommes très heureux de l'accompagnement la, de, de la collectivité régionale sur cet ambitieux projet que porte la, la NASA, l'Aventure la nautique de Saint-Anne, qui est celui de ramener le maximum de notre connu aux activités nautiques, les jeunes, nos aînés, et les personnes n'ayant pas forcément les moyens d'y accéder, les personnes à la mobilité réduite, les personnes porteurs d'handicap. Bref, il n'y a, a pas de restriction à venir découvrir ces activités que nous proposons à l'occasion de ces vacances, mais tout au long de l'année. L'idée, c'est de renforcer cette activité maritime qui la nôtre, pour, pour qu'on puisse. Mieux formés, mieux préparer à aborder les enjeux liés à notre avenir et, et, et au Ce projet-là il est multidimensionnel et effectivement il y a un volet de formation. Il y a un volet qui concerne le sport, le comme sportif à l'origine euh, un volet qui concerne l'éducation euh, et, et le social un volet de formation euh, en passerelle entre les deux, avec euh, l'ambition ici de pouvoir former ce qui demain prendront la suite. Euh, un volet également ben, économique qui est celui de créer de la richesse, de la richesse économique, de la richesse humaine et de la richesse intellectuelle. C'est tout notre projet, nos convictions que l'on met dans dans travail de ce projet. Et on espère vous faire